à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième journée du Forum PHP 2020. Alors pour cette matinée, nous allons maintenant passer à une conférence en duo pour nous parler de l'API qu'utilise Arte pour ses applications multiplateformes. Lucas Léniam, ancien développeur back-end et maintenant responsable technique, représente le côté Arte. Quant à Maxime Richard, développeur full stack, c'est le partenaire choisi par Arte, Marmelab, qu'il vient représenter. Marbelab est une agence web basée à Nancy, connue notamment pour le framework React Amin. Si vous venez de cette ville, vous connaissez sûrement Maxime puisqu'il organise le meet-up Apéro Web. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Bonjour à tous, euh, je m'appelle Lucas et aujourd'hui avec Maxime, on va vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis quelques années pour la chaîne de télévision Arte. Comme pour beaucoup de chaînes, Arte a au fil des années développé de nombreuses applications afin de toucher un public aussi large euh, que possible. Le développement de ces applications, souvent sur des plateformes différentes, euh, nous a poussé à améliorer notre approche multiplateforme, notamment par la création d'une API orientée front dont on va vous parler aujourd'hui. Euh, ça fait trois ans qu'on a mis en place cette API, et aujourd'hui on a enfin un petit peu de, le recul nécessaire pour pouvoir vous faire un Petit retour d'expérience, et on est hyper content de pouvoir partager ça avec vous. Alors, on va tout de suite passer, commencer par un petit peu de contexte. Arte, c'est une chaîne de télévision culturelle européenne qui est diffusée depuis 1992 à la télé, et dont les programmes sont disponibles sur Internet depuis 2007. Pour resituer un petit peu 2007 dans l'ère du numérique, c'est l'année où Apple sortait le premier iPhone autant dire que c'était il y a une éternité d'un point de vue du numérique. Euh, tout ça pour dire qu'Arte fait partie des pionniers de ce qu'on appelle la catch-up TV et que même si cette offre euh, sur Internet au départ c'était une offre qui était assez euh, petite, elle s'est développée avec le temps et avec le temps en fait Arte a développé comme je l'ai dit de nombreuses applications. Alors, on va passer un petit peu de temps sur les applications. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces apps euh, tout simplement parce que avant de parler API, il faut qu'on puisse euh, savoir qui sont déjà les clients de euh, ces API et enfin quels sont euh, leurs besoins. Alors, Arte est euh, disponible euh, partout ou presque. Évidemment sur le web, euh, sur mobile, tablette, sur téléconnecté, mais aussi euh, sur euh, les box FAI, notamment chez Free et chez Orange. Si vous regardez ce slide, euh, vous pouvez distinguer huit applications frontes différentes, ce qui, pour le coup, euh, est déjà vraiment pas mal. Ces applications, elles sont toutes assez différentes. Certaines tournent sur des serveurs chez nous, d'autres tournent sur des serveurs sur lesquels on n'a pas du tout la main, comme l'application Orange, par exemple. Et d'autres apps tournent même sur aucun serveur, puisqu'elles tournent directement sur le téléphone ou la tablette des utilisateurs. Pourquoi est-ce que c'est un point qui est important Parce que lorsqu'on parle d'API, il est important de prendre en compte les différentes spécificités des clients et notamment le fait que sur mobile, vos utilisateurs ne vont pas forcément tous utiliser la même version de l'application front, euh, ce qui complexifie d'autant plus les mises, à, les mises à jour de votre API. Alors, gérer tout ça, ça peut effectivement rapidement être un casse-tête, mais on arrive quand même à s'en sortir. L'une des choses euh, qui fait qu'on qu s'en sort, c'est que euh, chez Arte, l'expérience qu'on propose à nos utilisateurs, c'est une expérience unifiée, quel que soit le support. Qu'est-ce qu'on veut dire par euh, expérience unifiée La première chose, c'est qu'on essaie de s'adapter à tous les usages. Autant l'usage de la personne qui est dans les transports en commun et qui veut regarder un programme sur son téléphone, que la personne qui est chez elle et qui souhaite regarder un programme sur sa télé ou bien son ordinateur. L'autre point important euh, des applications Arte, c'est que la structure d'application est similaire. Évidemment, pour un utilisateur qui est habitué au site web, on souhaite qu'il retrouve immédiatement ses marques lorsqu'il passe euh, sur l'application mobile ou sur sa télé. Alors, évidemment, même si on essaie de proposer une, expéri une expérience euh, qui est euh, unifiée, euh, on, peut, euh, on, on doit même prendre en compte les différentes particularités euh, des plateformes. Évidemment, ce n'est pas la même chose d'utiliser une application sur un ordinateur, une tablette ou bien euh, sur la télé. La plus grosse différence, euh, en tout cas la plus évidente, c'est euh, la manière de contrôler euh, cette application. Sur euh, ordinateur, vous avez euh, un, la souris ou le trackpad qui vous permet d'interagir, ce qui fait qu'avec le pointeur souris, vous arrivez généralement à atteindre même des contrôles qui sont relativement petits. Ce qui est beaucoup plus compliqué si vous utilisez par exemple votre téléphone ou votre tablette euh, au doigt. Je pense qu'on a tous des mauvais souvenirs d'un pop-up qui apparaît sur notre téléphone et qu'on n'arrive pas à fermer parce que le bouton close est beaucoup trop petit. À la télé, c'est un petit peu différent. On va utiliser la télécommande, ce qui peut par exemple nous empêcher de faire des scrolls ce qui signifie que si vous avez un écran que vous pouvez facilement parcourir en scrollant sur l ordinateur, l'équivalent à la télé devra sûrement être adapté pour ne pas avoir besoin d'appuyer 30 fois sur le même bouton pour arriver à la fin du contenu. Euh, une autre grosse différence, c'est l'accès au réseau. Euh, ça n'est pas la même chose d'avoir une connexion fibrée sur votre ordinateur qu'une euh, connexion qui peut potentiellement être instable sur votre téléphone mobile. Il faut faire attention, évidemment, à ce que l'application puisse réagir même si le réseau est perdu. Et euh, évidemment, le, le réseau peut aussi avoir un gros impact sur la taille des réponses. Euh, C'est-à-dire que la taille de réponse peut avoir un, un gros impact sur la vitesse si, effectivement, vous êtes, par exemple, en 3G. Évidemment, le format et la résolution des écrans va être très différente en fonction des différentes plateformes, ce qui signifie que, des fois, vous devez aussi adapter les textes sur certains écrans, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place sur un écran de téléphone. Enfin, le dernier point, c'est la navigation qui peut être assez différente selon les plateformes. Je ne sais pas si euh, vous, euh, tout le monde sait euh, euh, ce que sont des liens profonds. On va s'y attarder une seconde. Alors, ces liens profonds qu'on appelle aussi euh, deep links, euh, en fait, c'est tout simplement une manière d'accéder directement à du contenu. Sur le web, chaque page... Euh, dispose de son propre URL. Donc si vous avez une page qui parle d'un programme précis, vous aurez un URL direct qui vous permet d'accéder à ce programme. Sur mobile, lorsque vous lancez une application mobile, vous vous arrivez systématiquement sur l'écran d'accueil. Donc il a fallu trouver euh, une parade pour pouvoir faire des fois la transition entre une page euh, spécifique et euh, l'écran qui correspond sur l'application mobile. Ce qui permet de faire cette transition, c'est euh, le lien profond, qui est euh, disponible sur euh, les plateformes iOS, Android, TVOS et Android TV. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de lien profond Tout simplement parce qu'on parle d'API multiplateformes et qu'on trouve très souvent euh, dans les API des URL pour gérer la navigation, sauf qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur diverses plateformes, l'URL, ça n'est pas assez. Il faut aussi prendre en compte les besoins spécifiques et donc euh, le deep link. Alors, pour alimenter toutes ces applications, effectivement, il faut des API. Très rapidement, Arte a développé ces API et ces premières API, comme assez souvent, étaient des API qui étaient orientées métier. Qu'est-ce que ça veut dire, cette approche euh, orientée métier ben, En fait, tout simplement, euh, une API orientée métier va avoir une structure euh, qui va être assez proche de la base de données dont elle expose le contenu. Ce qui signifie que vous retrouverez généralement des endpoints, un endpoint par type d'entité. Si votre base de données contient des vidéos, vous aurez sûrement un endpoint vidéos. Si elle contient des collections, vous aurez sûrement un endpoint collection. L'autre euh, point distinctif euh, des APIs orientés métiers, c'est qu'un même endpoint peut servir euh, pour, un, pour différents cas d'utilisation. C'est une approche qui est un peu ouverte, on va dire. Et euh, chaque endpoint va en fait... Euh, avoir des paramètres qui vont vous permettre euh, de les utiliser dans différents cas. On va voir un, un petit exemple. L'exemple euh, que je vous propose, c'est un endpoint videos qui vous permettrait, par exemple, de récupérer à la fois les vidéos les plus vues, en utilisant un query par une sorte, et en ordonnant euh, les vidéos par le nombre de, vidéos, vues, euh, le nombre de vues. Et euh, vous pourriez utiliser ce même endpoint pour récupérer les vidéos les plus récentes, en changeant tout simplement le query param sort et en ordonnant par la date de disponibilité. Alors concrètement, si on prend une page du site arte.tv, là ce que vous voyez c'est un extrait, c'est une partie en fait de notre home page. Si on prend cette page et qu'on la décompose en zone, donc en requête pour notre API métier, en fait ça donnerait cela. En haut, on aurait une première zone en bleu euh, où on récupérait les vidéos les plus vues. Ensuite, on aurait une zone euh, qui est indiquée en verte où on récupérait les différentes émissions d'Arte. Enfin, on aurait une zone en rouge euh, où on récupère les vidéos de l'émission Blow Up. Alors, comme je l'ai dit, là, vous ne voyez qu'une partie de notre homepage. Euh, il faut avoir en tête que euh, la homepage elle peut avoir potentiellement d'une quinzaine de zones de ce type là et là vous voyez peut-être là où je veux en venir mais ça peut faire tout de suite beaucoup de calls on en vient aux problématiques de cette approche orientée métier euh, effectivement le gros le premier problème c'est qu'on va avoir très rapidement beaucoup de calls surtout sur des euh, euh, sur des écrans qui peuvent être assez complexes ce qui peut potentiellement poser des problèmes de performance euh, le second souci c'est le fait que, bah, avec cette approche euh, ouverte des endpoints qui ont souvent beaucoup de query param, ça signifie que les développeurs front vont devoir maîtriser tous ces paramètres différents. Ce qui, du coup, euh, rend la, la courbe d'apprentissage de votre API euh, beaucoup plus longue que si vous avez un nombre de endpoints beaucoup plus limité et moins de paramètres. Euh, ce, de, ce second point nous emmène euh, au troisième point. Euh, si vous avez des requêtes qui sont complètes pour récupérer certains types de contenus, ça signifie que, en comparant deux applications front, vous risquez d'avoir des contenus qui sont différents. Pourquoi Tout simplement parce que si la requête est longue, vous avez des chances que les développeurs, par exemple, sur Android, n'ont pas aussi bien compris euh, ce que faisaient les différents paramètres que les développeurs iOS, et du coup, la requête est légèrement différente. Ce qui fait que bah, le résultat en front, il n'est pas pareil. Et ça, ça peut être un véritable problème. Alors là, on a exposé euh, les problématiques de cette approche euh, orientée métier. Maintenant, pour parler des solutions, je vais laisser euh, la main à Maxime. Bah, merci Lucas. Euh, bah, en effet, donc bah, on a différentes problématiques. Puis bah, comme très souvent, euh, bah, la première étape bah, pour trouver une solution, bah, c'est de commencer par se poser, donc voilà, donc de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du recul sur euh, ce qu'on a fait euh, bah, précédemment. Donc voilà, donc, boire une bonne bière entre collègues, bon, bah, tout en gardant nos distances, bien sûr, euh, surtout en ce moment. Puis bah là, euh, une idée simple euh, est venue, genre pourquoi ne pas avoir une seule API Genre une API pour les gouverner toutes. Bah, C'est une vision euh, différente de l'architecture qui, bah, qui bah, jusqu'ici n'existait pas au sein d'Arte. Euh, ce principe d'architecture que l'on nomme euh, BFF, pour euh, Backend for front-end, en fait, il répond à une règle, c'est une API au service des fronts. Donc, euh, l'API bah, récupère les différentes données des API métiers, pré processe les données et renvoie un objet générique. Donc, euh, dans notre cas, un objet page. Donc, voilà. et donc après, cet objet, bah, il est envoyé aux différents fronts. Donc, ici, on n'invente rien. Donc, euh, bah, cette notion de BFF, elle est déjà connue. Et il est même utilisé dans d'autres entreprises. Peut-être que vous en avez un, un chez, vous, chez vous aussi. Euh, cette approche est aussi utilisée chez SoundCloud ou Netflix. On reviendra plus tard, plus tard sur leur cas d'usage. Euh, donc voilà, donc, euh, ce BFF, maintenant, on va pouvoir l'intégrer donc dans notre architecture. Euh, ce qui donne ceci. Donc on retrouve sur la gauche bah, les, les API métiers, avec leur base de données, donc euh, que Lucas nous a présentées. Au milieu, donc notre solution avec notre API unique, donc euh, de type BFF, donc qui consomme l'API article et l'API programme, et qui en sortie bah, génère une page. Euh, et à droite, on a donc les différents clients, donc support de notre BFF, donc le web, les applications mobiles, les box, les télés, qui eux, consomment directement ces, ces pages. Euh, ici, le schéma a été euh, simplifié. Donc, euh, dans notre cas, le BFF euh, agrège d'autres API. Donc, On a une API qui retourne euh, des informations de l'AFP, donc euh, Agence France Presse, euh, une qui retourne des templates de pages, donc qui sont éditables dans un CMS euh, interne, et une autre, des données de la boutique, etc., etc. Donc, bah, cette API, notre BFF, regroupe cinq API et en fait une seule sortie standard pour tous nos différents fronts. Donc, sur le schéma, on n'a pas aussi affiché les différentes couches de cache, donc bah, qui sont gérées par Varnish et qui se trouvent entre nos différentes API. Et bien sûr, un système d'authentification, donc entre les différentes API et les différents fronts. on va zoomer maintenant sur sur le BFF pour voir bah, ce, ce qu'il se cache dessous. Donc, euh, on a toujours nos API métiers sur la gauche, donc elles sont presque toutes écrites en PHP, et nos affrontes sur la droite, chacune dans leur techno. Euh, au milieu, donc dans les pointillés orange, on a notre BFF. Donc lui il peut être écrit dans n'importe quel, quel techno. Donc voilà, donc dans notre cas, il est en Node.js. En et comme vous pouvez le voir, bah, on utilise GraphQL et reste en même temps. Bah au final, est-ce que GraphQL, ça serait pas un BFF en lui-même Genre, il prend plusieurs ressources et en fait une seule sortie. Donc, bah, là, dans notre cas, il répond bien à notre besoin. Donc, autant l'utiliser. Euh, pour euh, la couche euh, REST, euh, on a deux grosses contraintes. Donc, euh, trouver un client GraphQL pour tous les supports, bah, notamment les applications euh, DFI, donc sur les box, c'est compliqué. Euh, on a aussi des problématiques euh, sur des applications que l'on ne maîtrise pas. donc Comme par exemple, euh, des applications Apple TV, qui sont sur de vieilles téléconnectées, et qu'on doit toujours maintenir. Bah, du coup, la solution, bah, c'est de mettre une couche reste devant notre GraphQL. Et en, bah, en plus, pour ceux qui savent, bah, GraphQL ne gère pas du tout de versionning Du coup, la couche reste est vraiment intéressante. Donc, bah, Maintenant, je vais prendre un, un exemple, histoire qu'on suive le chemin d'une requête. Euh, donc, on a nos trois supports, donc qui veulent récupérer euh, la home page. Donc, elles font un call rest à notre BFF, donc, euh, de type bah, le domaine, slash, sa version slash euh, la locale slash le support slash pages slash home. Donc, le serveur reste récupère cette requête, récupère spécifiquement la version et va utiliser la bonne query GraphQL en fonction de cette version. Donc, ici, une query GraphQL V2 pour le web et une query V1 pour la télé dans, dans notre exemple. Donc, euh, cette query, ça ressemble fortement au static query de GraphQL. Donc, le créant, le client GraphQL, c'est notre couche REST. Donc, elle passe donc différents paramètres, euh, comme par exemple euh, la locale, donc FR, ou le support web, par exemple pour la query en V2. Donc euh, le versionning disparaît à partir d'ici. Voilà, donc la couche reste ne gère que le versionning. Donc, bah, ensuite, euh, la requête continue, donc elle arrive au niveau euh, du serveur GraphQL, plus précisément au niveau des résolveurs GraphQL, donc en rouge, appelle les différentes API métiers, bah, en passant toujours la locale et le support à ces API, transforme les données, donc pour créer notre objet page, donc notre objet générique, euh, bah, les résolveurs nous permettent de bien structurer notre code et de faire les différents call rest en parallèle à nos différentes API métiers. Euh, pourquoi il est important de passer le support et la langue et la locale, donc, dans toute la chaîne? Voilà. Donc, on a déjà un besoin éditorial. Donc, euh, de mettre en avant différents programmes en fonction de la langue et du support. Mais on a aussi une notion de droit. Donc, voilà. Un programme ne peut pas être disponible sur toutes les plateformes, sur tous les supports. Donc, euh, bah, après ce zoom sur le BFF, voilà, maintenant, on va regarder la réponse, Donc, notre fameuse page. Euh, déjà, un point qui est important avec le BFF, c'est que la structure de la réponse de l'API doit être la représentation de la structure des applications front. Donc on retrouve donc notre page donc qui contient un tableau de zone où chaque zone contient une liste de teasers. Donc un teaser, c'est une représentation abstraite de ce qu'on retrouve sur Arcade. Donc, On a des programmes, des collections, Donc, par exemple pour une série, ou des liens externes pour des articles. Donc bah avant, on devait faire plusieurs calls donc pour construire un écran. Maintenant, en un appel d'API, on récupère l'intégralité d'un écran. Euh, le contenu bah des, applica des applications front était difficile à uniformiser. Donc, bah Grâce au BFF, alors on peut faire un pré-traitement des données maintenant. Donc, bah Par exemple, on retravaille le formatage des dates. On unifie l'internationalisation, donc i18n. Et surtout, on simplifie la logique métier pour les frontes. Voilà, il y a un vrai besoin, une vraie demande d'uniformisation donc euh, des différentes données sur toutes les plateformes. Donc là il y a une vraie volonté à Arte aussi d'orienter la manière la manière dont l'API est utilisée. Donc euh, bah, dans ce cas là on peut avoir qu'un usage unique. Donc on retourne une page. Et donc bah, à partir de cette réponse d'API, maintenant on va pouvoir voir le rendu sur nos différentes applications. Donc euh, par exemple sur la partie web donc euh, arte.tv donc euh, la home bah, on retrouve notre objet page avec des informations génériques comme bah, le titre, la page, des informations SEO, etc. Donc, les zones en bleu donc qui se retrouvent dans cette page, qui ont un titre, une description, mais surtout, il contient son type d'affichage. Donc, si c'est un élément de type vertical, horizontal ou un slider. Mais aussi, il contient comment le teaser doit s'afficher à l'intérieur. Donc, s'il est en format carré, euh, comme la première et la dernière zone, ou en format euh, portrait, comme la zone du milieu. Donc bah, Cette approche qu'on a sur le type d'affichage au niveau de la zone, donc voilà, ça nous permet une grande flexibilité d'affichage. Donc il est très facile de changer le rendu d'une zone. Et donc en vert, on a le teaser, qui lui contient un titre, une image, des durées et des stickers, etc. Donc on a une logique orientée composant, et ça, ça aide beaucoup à la simplification des frontes. Donc on peut voir le même rendu sur tablette, Donc plus précisément sur l'application avec l'iPad. Donc il y a peu de différence entre le web et cette application pour cette page. Donc, ben, on retrouve notre page avec nos zones et nos teasers comme précédemment. Euh, pour ce qui est des autres supports, euh, comme la télé ou les box, ben, ça fonctionne exactement pareil. Toujours les pages, les zones et les teasers. Euh, donc maintenant, on va remonter un petit peu le temps. Euh, donc, on est en 2017, euh, début de du lancement de ce projet, donc euh, de ce chantier. Et, et souvenez-vous euh, ce, cette année-là au forum PHP. Donc, euh, il y a une conférence, euh, peut-être que les plus fidèles du forum PHP se souviennent, euh, la conférence se nommait GraphQL, l'avenir du reste, présenté par euh, Françoise Zaninotto, euh, que l'on salue au passage, et qui doit être présent parmi nous. Alors, GraphQL, en effet, il nous apporte beaucoup sur la partie back-end, euh, comme je l'ai expliqué précédemment, mais pour la partie front, voilà, on a encore des doutes, voilà, il y a encore quelques points qui sont importants pour nous, qu'on ne retrouve pas. Euh, on trouve que GraphQL est plus adapté à une API publique et que l'approche BFF est plus adaptée à une API interne. Donc voilà, donc c'est une volonté forte sur le projet. Euh, on veut contrôler les différentes données que les fronts consomment et euh, bah, l'uniformisation, bah, elle nous semble plus compliquée avec GraphQL. Euh, la gestion du cache, c'est un point aussi important. Donc euh, comme je disais, on a Varnish qui se trouve devant toutes les API et on sait que gérer le cache avec GraphQL, bah, ce n'est pas chose facile. Il euh, y a un point aussi qu'on oublie rapidement quand on fait du développement web, bah, c'est la facilité à trouver des librairies. Là, On trouve un package pour presque tout aujourd'hui. Bah, malheureusement, le développement sur certains supports, bah, ce n'est pas aussi facile que le développement web, bah, notamment sur les applications Box, Donc, euh, par exemple sur les Freebox, qui sont écrites en QML. Bah, et trouver des librairies compatibles GraphQL n'est clairement pas aussi simple qu'en PHP ou en JavaScript. Il euh, y a un point sur ce slide que j'ai abordé rapidement, donc euh, le versionning. Donc, on a vraiment besoin de versionning pour les applications, donc qui est seulement géré par notre couche REST. Bah, tout simplement, parce qu'on ne gère pas aussi bien les mises à jour et les déploiements bah, des applications box, qui, euh, comme le cas l'a dit, sont gérées sur leur serveur, bah, comparé au site web bah, qui lui se trouve sur nos serveurs. Donc demain, bah, si on doit ajouter une nouvelle version, bah, voilà, bah, c'est simplement une nouvelle query GraphQL qui est faite avec les nouveaux champs et on peut dépresser les anciens champs, tout simplement. Euh, bah, bon, tout ça bah, c'est bien joli. Mais euh, quels sont les points à retenir Alors, Comment on a amélioré l'expérience des développeurs front euh, bah, Les développeurs attaquent une seule API, avec des objets plus petits et plus simples à comprendre, pour euh, les différentes équipes. Euh, les développeurs front sont chargés d'une partie de la logique métier complexe, enfin sont déchargés d'une partie de la, de la logique métier complexe, bah, qui se retrouve maintenant cachée dans le BFF. On uniformise les différents écrans des applications, et on a un routing bien plus simple, euh, bah, comme ici avec euh, différents endpoints. Donc, euh, bien sûr, il en existe d'autres, comme notamment euh, la page recherche, la page des collections. En tout cas, le principal est là. Donc, moins de calls sont nécessaires pour construire une page. Bah, par exemple, euh, tu veux récupérer la home. Bah, tu appelles simplement euh, bff-rt/slash la version, le euh, ta langue, ton support/slash pg/slash home. Voilà, donc les endpoints sont lisibles pour les développeurs front parce qu'ils limitent grandement les erreurs et les différences entre les fronts. Et en dernier, donc euh, j'ai mis le endpoint des zones donc, qui nous permet de faire de la pagination. Euh, cette URL n'est pas construite par les fronts, donc elle est retournée dans la réponse de la page. Euh, le principe bah, du BFF bah, nous offre une grande flexibilité. Euh, par exemple, on peut facilement changer la source de données d'une zone. Donc Dans le cas où une API métier ou un service externe disparaît, euh, ben, on change les différents calls au niveau du BFF, du BFF, et le changement se fait de manière transparente sur les différents fronts. Donc, pas besoin de nouvelles versions des applications ou de versionning de l'API. Le fait d'avoir mis beaucoup de logique métier dans le BFF, voilà, ça permet de faire des économies sur le front. Donc, il y a moins de transmission de savoir par rapport au métier d'Arte et de connaissances à avoir sur les différentes API métiers. Donc, voilà, et on sait que le développement front, c'est coûteux. Et grâce à ça, on se libère du temps. Grâce à cette simplification, les développeurs front, bah, ils ont plus de temps pour s'attaquer à des problématiques front. Donc, par exemple, on a pu se concentrer sur des solutions plus efficaces bah, pour gérer l'affichage des différentes zones sur tous les supports. Bah, ce qui permet de changer les composants à la volée, sans mettre à jour les frontes, sans sortir une nouvelle version des applications. Euh, bah, par exemple, dans cet exemple, donc, on a une zone, euh, la zone émission, donc, qui est en format landscape, et on peut très facilement changer cette propriété, donc item template, et on peut transformer cette zone. Donc, cette zone, on peut la transformer en zone de type portrait, comme ceci. Donc le, on le voit assez facilement, les images sont, sont plus grandes. Et donc tout ça, sans faire de déploiement des applications. Donc, euh, pourquoi j'insiste fortement sur, sur le sans déploiement des applications bah, C'est parce que les les supports mobiles, donc Android et iOS, et télé, donc avec Android TV et TV OS, ils ont un système de validation des applications. Et pour ceux qui savent, la validation, elle peut prendre parfois plusieurs jours. Voilà, mais je ne vais pas vous parler du système des validations des applications sur les box. C'est un système d'un autre temps, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Donc, cette API, donc ce BFF, offre un bon niveau d'abstraction. En tout cas, elle répond bien à notre besoin de simplicité. Euh, on a moins d'API à implémenter sur le front. Un seul call est nécessaire pour récupérer une page. Euh, on peut changer une source de données ou le template de zone sans faire de déploiement des applications. On a un meilleur hit de cache sur Varnish. On a peu de routes et peu de paramètres qui sont possibles. Euh, bah, comme vous pouvez le voir, bah, voilà, le BFF a changé notre vie. En tout cas, il a changé notre façon de développer. Mais est-ce que le BFF va changer la vôtre Lucas va essayer de répondre à cette question. Merci beaucoup, Maxime. Alors, après tout ce qu'on vient de vous montrer, vous êtes en droit de, de vous dire, OK, peut-être que là, on a trouvé une solution un peu ultime qui va permettre de répondre à absolument tous les problèmes. Alors, ça, ce serait top, mais malheureusement, la réalité, elle est un petit peu plus compliquée. Le BFF, c'est un concept qui fonctionne très bien, mais qui ne convient pas à tout le monde, malheureusement. La première euh, raison, c'est tout simplement que si votre BFF alimente beaucoup d'applications différentes, il faut que l'équipe en charge de cette API elle soit capable de comprendre tous ses besoins. Alors, ça paraît simple, dit comme ça, dans la réalité, c'est parfois un petit peu compliqué. Ensuite, vous avez peut-être vu la conférence de Kevin Dunglass d'Étilel hier sur le protocole Vulcain, qui nous a montré euh, à quel point en fait on pouvait avoir une approche extrêmement efficace et un parallélisme entre euh, plein de requêtes qui sont euh, destinées à des API métiers, euh, tout ça peut être très rapide. Alors, effectivement, Vulcain peut se placer comme une alternative à GraphQL, mais aussi au concept de BFF. Encore une fois, tout dépend du contexte et parfois, le BFF ne peut pas répondre à certaines problématiques et dans ce cas-là, il vaudra mieux s'orienter vers d'autres euh, technos et potentiellement Vulcain. Enfin, il faut prendre en compte le fait qu'un BFF, c'est un service de plus à maintenir. Donc, est-ce que votre équipe a les épaules suffisamment larges pour pouvoir assurer la maintenance d'un tel service C'est vraiment une question qu'il faut se poser avant de se lancer. Alors, on va revenir une seconde sur cette représentation que Maxime vous a montrée un petit peu plus tôt. Cette représentation, elle montre l'implémentation du BFF qui a été mise en place chez RT. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule manière d'utiliser le concept de BFF. Euh, si on regarde, par exemple, la manière dont Netflix a appliqué le même concept, on peut voir certaines petites différences. Ici, par exemple, on n'a plus un BFF qui est unique, mais euh, notre BFF il est découpé en deux parties. D'abord, le pré-BFF qui va agir comme un agrégateur de données, et ensuite, on va retrouver un BFF par application front. Alors, cette approche, elle permet de gérer encore mieux les spécificités des applications clientes, mais aussi, elle peut limiter l'overfetching. Alors, on peut se demander, est-ce que cette approche est véritablement meilleure En réalité, ce n'est pas vraiment la question. La vraie question qui doit, que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'approche euh, que vous utilisez, elle correspond à votre besoin et à votre contexte voilà. Alors, pour finir, je souhaiterais citer un groupe marseillais très organisé qui dit « En bande organisée, personne ne peut nous canaliser ». Évidemment, je fais référence à un élément extrêmement important dans notre projet, notre équipe. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Arte et Marmelab et il rassemble des gens qui ont à la fois des affinités avec le back-end et d'autres personnes qui ont des affinités avec le front-end. Parler de ce projet euh, nous donne une occasion parfaite de nous présenter. Alors, du côté d'Arte, on a deux chefs de projet, François qui s'occupe des, des problématiques d'architecture et d'optimisation, et moi, Lucas, qui sur cette API, m'occupe de la synchronisation avec les différentes applications front. En quoi ça consiste Tout simplement à faire en sorte que les évolutions de l'API sont bien prises en compte par les applications front et que celles-ci, parfois, anticipent des changements futurs des API. Ça correspond plutôt bien à mon autre rôle chez RT, puisque je suis responsable du développement d'applications RT sur iOS, Android, Apple TV et Android TV. Enfin, pour la partie Marmelab, euh, je vais laisser la main à mon BFF pour cette conférence, Maxime. Merci Lucas. Donc, euh, bah, moi, je m'appelle Maxime. Euh, bah, je, je suis très content de venir ici. Euh, C'est la première fois pour moi au forum PHP. Euh, donc, bah, je suis développeur full -stack chez Marmelab. Marmelab c'est un atelier d'innovation numérique euh, présent principalement à Nancy et, ce, et depuis ce début d'année bah, grandement ouvert au télétravail dans toute la France euh, bah, je travaille avec euh, Alexis et un développeur full stack aussi chez Marmelab on travaille sur l'API BFF que nous venons de vous présenter ainsi que sur le site web arte.tv euh, bah, il y a de ça à trois ans bah, on a mis en place euh, cette architecture et développé bah, une nouvelle version du site web qui utilise donc cette API on travaille aussi sur l'animation des différentes pages. Donc, On propose une administration pour éditorialiser les pages et les zones donc que le BFF envoie donc aux différents fronts. On est très content de la relation que nous avons avec Arte et la confiance qu'ils nous accorde sur ce projet. On vous a mis quelques références si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, les slides seront disponibles en ligne. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et bon, on espère que cela vous a donné envie de venir sur Orte.tv, le site web ou télécharger nos applications. Merci. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, il reste environ 8 minutes pour, pour les questions. Alors, alors, la question qui a été assez plébiscitée et auquel vous avez déjà commencé un peu à répondre, c'est est-ce qu'un outil comme Vulcain sous la main, est-ce qu'avec un outil comme Vulcain sous la main, vous auriez eu une autre approche Ah, tu as le micro coupé, Lucas. Mais du coup, je vais, je vais répondre. Euh, bah, En effet, comme on l'a dit, c'est en effet une bonne alternative à ce qu'on a mis en place du coup, il y, a, il y a trois ans. Mais il y a un point qui était important à Arte, c'est le fait d'unifier tous les fronts et que les fronts ils n'aient pas de, de beaucoup de logique métier. Mais du coup, avec Vulcain, voilà, si si on n'a pas ce principe de BFF, bah, tous les fronts auraient, enfin, auraient dû avoir toute la connaissance métier, auraient dû savoir comment on utilise toutes ces différentes API. Donc je ne suis pas sûr que ça aurait résolu euh, exactement notre souci, mais euh, rien n'empêche nous de notre côté de mettre Vulcan, du coup euh, bah, juste devant notre, euh, notre API reste. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en plus du coup. Lucas, non Pardon. En fait, Maxime, tu as, as très bien euh, effectivement euh, résumé. Enfin, euh, euh, tu as fait une très bonne réponse. C'est exactement ça. En fait, vulcan nous aurait permis de résoudre la partie performance de, de nos problèmes, mais malheureusement, pas la complexité euh, d'implémentation euh, côté France. Merci. Euh, deuxième question de Johan. Le fait de passer par un BFF qui, si j'ai bien compris, centralise toutes les API back, n'implique-t-il pas un temps de réponse plus long et empêche toute parallélisation que le client pourrait gérer Alors Ça, c'est une bonne question. Euh, comme je l'ai dit, on a Varnish. Donc, euh, lui, bah, Varnish, il, il, il s'occupe déjà, enfin, il, il gère pas mal euh, le cache et donc euh, répond déjà pas mal à cette question des temps de réponse plus longs euh, qu'on peut avoir. Et pour tout ce qui est euh, parallélisation que le client, bah, là, en effet. Euh, c'est un point qu'on qu pourrait manquer. On a donc la parallélisation au niveau de notre BFF qui lui bah, parallélise tous les calls à nos API métiers. Mais du coup, là, le front, il, il reçoit bah, une seule réponse. Euh, oui, donc voilà, donc il reçoit une seule réponse. Donc c'est vrai qu'on peut perdre un peu ce côté. Quoi. Je sais pas si Lucas, tu veux rajouter oui, il y a peut-être un élément sur lequel on pourrait être un petit peu plus efficace si on repense à la manière dont Netflix utilise le concept de BFF. En fait, si eux, ils font un BFF par application front, c'est pour pouvoir encore aller plus loin dans le nombre en fait, d'attributs qui sont envoyés. Ils limitent la réponse vraiment au strict nécessaire, ce qui du coup fait que euh, c'est quand même plutôt bien optimisé. Alors, une question d'Arnaud. Si une API que vous devez gérer est down, comment l'API BFF gère ce cas Renvoie-t-il la page avec des éléments vides ou tout simplement renvoie une erreur Ça, c'est une bonne question. Euh, aussi, bah, un peu comme celle d'avant, on a aussi le cache, du coup, avec Varnish, qui renvoie du style, mais vraiment en cas d'erreur, donc c'est vraiment une vraie erreur et, et qu'elle dure longtemps, mais en fait, la zone, elle ne va pas être remplie. Genre, et les programmes qu'on va aller chercher sur cette API ou les articles, on pourra pas les récupérer. Et bon au final ce n'est pas grave. On les récupère pas et la page est retournée normalement. Voilà, c'est juste que la zone bah elle sera pas affichée sur les différents fronts. Et là bah après si nous on n'a pas remarqué avec nos systèmes qui a une des API métiers qui, qui ne répond plus, bah, voilà, on aura les éditeurs Arte qui vont nous dire "Ah c'est bizarre, la zone elle a disparu." Et donc après on a aussi un système de zone critique. Donc par exemple pour la page programme, voilà, c'est tu sur la page programme et imaginons qu'il n'y a pas le player, bah, c'est un peu dommage parce que le but de la page programme, c'est quand même de regarder la vidéo. Bah Du coup, si cette zone de la page programme ne répond pas, enfin, si l'API métier derrière, cette zone ne répond pas, bah, du coup, là, on renvoie une erreur. voilà. Et par exemple, bah, si, si la zone sur la droite avec les recommandations bah, ne répond pas, bah, ça, c'est pas grave parce que le but de la page programme, c'est d'aller voir le programme et les recommandations, bah, on peut s'en passer le temps qu'on corrige le souci. Exactement. Euh, ouais, C'est parfait. En fait, ouais, pour résumer, on est capable de gérer différents niveaux de dégradation d'une page. Euh, donc, en réalité, même quand euh, il y a un souci derrière au niveau des API métier, on peut généralement toujours envoyer du contenu. Une question de Yann. Pensez-vous que cette approche soit viable pour un écosystème dans lequel les actions de l'utilisateur ne se limitent pas à la lecture alors, est-ce que tu veux, peut-être, je peux essayer de répondre à celle-là, Maxime Oui, vas-y. Ouais. Euh, alors, en fait, il y a un élément qui est extrêmement important. Euh, si vous voulez mettre en place un BFF, c'est vos clients, ils doivent vraiment avoir une expérience qui est relativement similaire. Ça, c'est hyper important parce que si vous avez des clients qui font tous autre chose, ça signifie que votre BFF, il va devoir répondre à des tas de besoins différents. Et en fait, vous allez juste centraliser tout le code qui devrait être au niveau des fronts, mais là, ce ne sera pas une très, très bonne approche. Chez nous, ça fonctionne bien parce qu'effectivement, on a euh, toujours les mêmes euh, besoins au niveau du front, principalement regarder de la vidéo. Après, euh, même si le besoin était euh, différent, ça n'était pas de la lecture, mais que ce besoin était le même pour tous les fronts, je pense que ça fonctionnerait quand même. Ok. Euh, question de Jonathan ouais, question de Jonathan Qu'en est-il des dev back est-ce plus simple ou compliqué euh, du coup euh, comme je l'ai dit donc nous on gère le, le BFF et on gère aussi le site arte.tv ce qui nous permet d'avoir un peu de comprendre bah, le besoin d'un front et aussi bah, le besoin de l'API mais en effet du coup c'est plus compliqué quand on l'a mis en place bah, il fallait vraiment qu'on qu comprenne bah, tous les euh, enfin, tous les tous les fronts comprendre bah, toutes leurs problématiques, ce qu'ils veulent faire. Donc c'est là où c'est important d'avoir euh, bah, d'avoir euh, un Lucas euh, du coup dans son équipe qui est euh, qui est souvent en lien du coup avec euh, les, di les différents développeurs front. Donc euh, voilà donc euh, bah, on a forcément des réunions avec eux pour qu'on comprenne tout le monde. Mais en effet les développeurs pack du coup eux ils doivent aussi comprendre bah, toutes les API métiers. Donc ça fait plus de travail pour eux. Mais au final ça fait une équipe qui est où il y a un peu plus de complexité et euh, comparé à huit équipes front ou du coup, pour eux, c'est censé être plus simple. En tout cas, on le pense que c'est beaucoup plus simple pour eux. Tout à fait. Après, on peut peut-être aussi évoquer le travail des développeurs des API métiers, parce qu'effectivement, il y a une chose qui est assez importante avec le concept de BFF, c'est qu'ils n'efface pas le besoin d'avoir des API métiers. Pour les développeurs des API métiers, en fait, ça leur simplifie un petit peu la tâche, parce que des fois, en fait, on va, si on n'a pas de BFF, des fois, on va leur demander certaines adaptations qui sont tout simplement lié au front, euh, parce qu'on va avoir potentiellement un besoin d'unification quand même. Et là, effectivement, on n'a plus besoin de leur demander euh, de toucher aux données. Eux, ils peuvent rester sur des données brutes qui correspondent à ce qu'on a dans la base de données. Et là, c'est vraiment le BFF qui va ensuite jouer le rôle d'adapteur. Alors, je pense qu'il reste le temps pour une question. Une euh, question de Frédéric. Comment gérez-vous le stateless versus recommandation utilisateur yep. Tu veux répondre, Lucas euh, Ouais. Alors, euh, alors, en fait, le, pour tout ce qui est recommandation utilisateur et tout ce qui est données utilisateur, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre euh, BFF, il va vraiment agir sur les pages qui sont renvoyées à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas renvoyer des données qui sont particulières par utilisateur puisque en termes de cache, on serait d'un coup sur un cache qui serait plus public, mais privé. Par contre, c'est un cas qu'on sait gérer, parce qu'au niveau en fait, de notre API BFF, on a des concepts, par exemple, on a des différentes zones, et certaines zones ne sont pas forcément remplies, et vont servir plus de placeholder. À ce moment-là, pour ce type de zone, on va les renvoyer au front, et le front, sait qu'à cet endroit-là, il va falloir faire une requête sur une autre API qui, elle, euh, permet d'avoir des euh, recommandations personnalisées ou euh, des données qui sont spécifiques à l'utilisateur. Et là, effectivement, on peut, euh, peut s'en sortir. Mais bien sûr, le BFF, lui, n'agit que sur la partie publique euh, du, du site ou de l'application. Euh, pour la partie stateless, euh, alors, je n'ai pas forcément compris euh, de quelle partie... Euh, je ne capte pas trop la, la, la question. Je pense que tu parlais de l'API publique versus l'API ouais. par utilisateur. Ouais. Non, mais tu as bien répondu. Ouais, bon. Super, merci beaucoup. Euh, merci euh, à vous. Donc là, il y, y a une pause avant la reprise des conférences. Euh, dans cette euh, salle virtuelle, on va dire. Euh, la prochaine conférence, ça sera une conférence d'Estelle Landry sur comment perdre sa surcharge futurale. Et ça, et ça commencera à 11h25. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah oui, j'ai oublié de dire, euh, il y a encore des questions dans le chat. Donc, euh, si Maxime et Lucas veulent rester pour répondre aux questions par écrit, ils peuvent le faire et vous pouvez rester... Euh, sur cette conférence pour avoir les réponses. Merci. Pas de soucis, on va rester un petit peu et répondre aux dernières questions.